Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter la chaussure XT7 de chez Kalenji Alors pour cela je vais vous faire des petits comparatifs avec les XT6 que j'avais euh, auparavant euh, Et qui m'ont accompagné durant un an Donc euh, c'est si j'ai pris les XT7 c'est que les XT6 me convenaient. Alors tout d'abord, euh, pourquoi est-ce que j'ai acheté ces chaussures Et eh bien euh, parce que quand je fais mes sorties le mercredi en club bon, Je sais jamais si on va aller se faire plus de route, du trail et... Et euh, honnêtement, ça me gavait de glisser euh, dans le, pendant le, les sorties trail si, si je prenais mes chaussures route et ça me faisait chier de casser mes, mes crampons si, euh, si on faisait de la route et que je prenais mes chaussures trail. Donc du coup, je me suis dit bon, allez, c'est l'occasion de tester euh, le, les, les xt 7 parce que leur prix est euh, enfin la xt 6 du coup parce que j'ai commencé à la gamme avec les xt 6 parce que leur prix est vraiment très très abordable. Alors en temps de solde, il est, euh, il est possible de les trouver à 45 euros même hors temps de sol c'est 70 euros voilà donc enfin euh, c'est vraiment euh, pas cher pour une chaussure de trail euh, surtout dans cette qualité là euh, voilà donc euh, du coup je me suis dit allez je franchis le pas alors j'étais quand même réticent parce que j'étais je suis un peu euh, voilà c'est l'humain qui est comme ça c'est pas cher donc c'est pas bien euh, j'avais cette appréhension là et j'ai quand même franchi le pas parce que je me suis dit 45 euros c'est vraiment faut tester quoi ça même si je me plante même si elles sont pas terribles Bon, c'est pas grave, j'aurais perdu que 45 euros, c'est pas grave. Alors, euh, présentation de la chaussure. Alors déjà, elle est destinée à quoi Alors, Decathlon euh, préconise cette chaussure-là sur une distance de 80km maximum. Donc ça veut dire qu'au-delà, euh, bah, ils ont une autre gamme, c'est les, euh, les MT, euh, qu'il faudra plutôt privilégier donc euh, bah, si, après si, euh, si vous êtes vraiment bien dans celle là et que vous n'aimez pas les MT il est possible vu le prix hein, encore une fois d'en prendre deux et puis en euh, bah, ravitaillement bah, hop, on change de chaussures et on est reparti pour 80 bornes et voilà donc on a un drop de 10 mm donc je vous le rappelle le drop c'est la différence entre le talon et l'avant du pied 10 mm alors ça c'est un point que je trouve un peu regrettable chez, euh, chez Decathlon que, enfin chez Kalenji c'est que euh, il ne propose pas des chaussures à moins de à des, des, euh, des drops de moins de 10 mm alors j'ai cru comprendre que c'est quelque chose qui allait changer et qu'ils allaient euh, proposer des, des modèles qui feraient des drops de 5mm ou, ou alentour euh, Ensuite on est sur un poids de 340 grammes. Alors c'est pas léger, c'est pas lourd, est, on, est, on est entre les deux Moi je trouve ça un petit peu lourd, j'aime bien quand c'est vraiment léger euh, Mais bon, c'est euh, quand même un point qui est, qui est bien euh, Alors ça c'est un, un autre point, la languette c'est euh, quelque chose qu'ils ont amélioré, vous voyez, sur l'ancien modèle euh, par rapport à celui-là, le, le, le, la languette est quand même plus. Euh, elle ressort plus et c'est plus facile de, de ranger du coup les, les lacets et on a un meilleur confort sur le coup de pied, je trouve. Euh, voilà, et donc toujours ce range lacet qui est vraiment super pratique, ça évite de, de, que les lacets s'emmêlent un peu partout dans les, dans les ronces ou autres et euh, ça, c'est vraiment un point qui est très très très très bien. Euh, je recommande d'ailleurs à tous les fabricants, si vous écoutez ce message, de mettre ces ranges lacets. Ça ne doit pas coûter grand chose, c'est pas du recherche et développement de cinglé et c'est vraiment très pratique. Euh, voilà alors ensuite le pare-pierre on a donc un pare-pierre qui a été euh, qui a été grossi et changé euh, il est plus un, plus imposant sur la xt 7 que sur la xt 6 euh, et ça c'est un point qui alors qui est bien pour protéger le, le pied euh, bah, si vous tapez dans une pierre hein, nous son nom pare-pierre par contre moi ça va je pense que ça vient de là alors je suis pas vraiment sûr à 100% j'ai eu une douleur au niveau du pied gauche euh, alors ça s'appelle une bunonite, c'est un frottement euh, au niveau de la tête du petit doigt euh, qui, euh, qui, qui a été occasionné. Alors est-ce que c'est ces chaussures là ou pas Je ne sais pas, mais toujours est-il que j'ai cette douleur. Euh, voilà, donc ensuite au niveau adhérence... Euh... Euh, moi, ils ont changé la semelle en dessous. Alors, je vous donnerai pas le nom de la technologie parce que au fond, on s'en fout. Euh, ils ont euh, donc changé la, la, la technologie et c'est vraiment meilleur. Vraiment, je trouve ça, euh, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment meilleure. Euh, et notamment, comme je vous disais, comme j'utilise sur les terrains euh, aussi bien route que euh, chemin, euh, j'ai trouvé l'adhérence sur sol mouillé vraiment, vraiment meilleure sur cette sur le modèle XT7. Et ça, ça vient du changement de semelle. Hein. Typiquement, il y enfin, il voilà, y, y a rien d'autre qui expliquerait ça. Euh... Ensuite euh, l'amorti, euh, bah, vous voyez ils ont changé le, le système, enfin toujours pareil sur la semelle, vous voyez là on est sur un, une semelle qui, euh, qui, qui descend comme ça totalement, alors que là hop, elle redescend ça fait une petite vague, donc ils ont changé la semelle et c'est pour un meilleur amorti au niveau du coup de pied, vous voyez elle est, elle est plus épaisse la, la semelle ici. Que, euh, que, sur, que sur le modèle de la XT6 et du coup sur l'avant la, du pied on va avoir un meilleur amorti alors du coup ça va être vraiment intéressant pour les gens qui ont une foulée qui va être plutôt médiopier c'est un c'est du coup un, un très bon point pour Kenji. Pour, pour euh, enfin pour cette chaussure là surtout pendant que je suis en train de dégueulasser ma tablette euh, avec la, la, la boule euh, ensuite du coup sur au niveau de de, de l'amorti du coup bah, je l'ai dit il est très bon euh, et euh, et le crampon, alors ça c'est le, le gros, gros point fort que je trouve sur cette chaussure là. On a des crampons de 5 mm. Et euh, alors je vous laisse regarder hein, par rapport aux, aux autres. Vous mettez pause si vous voulez pour, pour voir la différence. Euh, vous voyez qu'il y en a déjà beaucoup plus, que ce soit donc au milieu, euh, sur les côtés. A l'arrière ici là on n'a que trois euh, que crampons euh, qui se battent en duel et euh, là on est on est chargé, euh, chargé en, en crampons et euh, vraiment dans la boue c'est un tracteur ça passe partout ça s'accroche partout c'est euh, enfin on glisse pas c'est vraiment un super super point et je, je dans, dans la boue j'ai rien essayé de mieux c'est vraiment euh, euh, impressionnant, voilà, ça s'accroche vraiment super bien, on ne glisse pas, c'est, euh, voilà, bon, ouais, je vais pas en rajouter encore plus, hein, vous avez compris le truc, c'est vraiment super euh, au niveau look, euh, moi j'ai pris ce, ce modèle là qui est euh, plutôt très très sobre et qui passe partout, noir, blanc, voilà, bon vous avez euh, d'autres modèles, alors faut savoir que les nouveaux modèles de XT7, c'est l'XT7H, euh, c'est exactement la même chose que les XT7 euh, anciens modèles, sauf euh, bah, la couleur quoi, il n'y a que la couleur qui change sinon il n'y a rien qui change, pareil, donc euh, si vous voulez être à la mode dernier cri, ben euh, achetez-les hein, ils sont un peu plus chers, il y en a, vous pourrez peut-être encore trouver ces modèles-là à 45€ mais euh, l'engine euh, bah, ne les fabrique plus donc euh, ça va avoir une durée euh, bah, limitée mais euh, sinon non. il voilà, n'y a rien d'autre qui change, mis à part la couleur au niveau respirabilité, euh, le, le mesh ici, euh, il est plutôt solide, euh, même si, bon, euh, bon, vous voyez, elle a vécu, hein, euh, j'ai mis, mis sa race à, à la chaussure, hein, donc... Euh bah écoutez moi par contre je trouve que j'ai pas eu chaud, euh, quand, euh, quand j'ai eu les pieds mouillés, l'eau s'est évacuée relativement euh, rapidement, euh, voilà c'est pas un point qui m'a choqué, j'ai pas senti de, de sensation de chaleur dans, dans la chaussure, mon pied n'a pas suffoqué, j'ai pas transpiré à outre mesure, euh, donc c'est pas un point qui est à mon avis à améliorer. Euh, pour la prochaine XT euh, que Kalenji sortira. Euh, voilà, donc euh, les lacets, euh, je les enfin, moi je les trouve euh, pas terribles ces lacets-là. Je préfère euh, voilà, les lacets qui sont un petit peu plus euh, élastiques. Qui, qui, qui, qui, je trouve que ça tient mieux. Mais comme on a la, la languette euh, ici, euh, c'est pas un point qui est non plus très gênant. Euh, voilà, bon, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur, euh, sur cette chaussure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, comme d'habitude, et j'essaierai d'y répondre du mieux possible, si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, vous a aidé n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir, et puis n'oubliez pas que tous les mercredis c'est un test matériel, aujourd'hui c'était les XT7 la semaine prochaine ce sera je ne sais pas euh, le dimanche c'est une vidéo conseil sur un sujet qui me vient euh sur le moment, et euh, bah, du coup n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater toutes ces vidéos qui vous donnent des conseils et qui essayent de vous aider au mieux à pratiquer le trail du mieux possible donc euh, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, en attendant n'oubliez pas défiez-vous et n'oubliez pas aussi de télécharger mon petit ebook qui euh, vous donnera 15 conseils pour courir plus vite si vous voulez être aussi abonné à ma liste mail euh, pour ne rien rater je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye